Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, on peut encore espérer une bonne année, nous on est content de retrouver l'ami GLG c'est glg et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt unique du 14 janvier 2022 oh, je suis glg votre dealer d'accro vous donne rendez vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high tech smartphone film et séries télé by glg la minute petit déjeuner oui et toute la journée en replay Hop, là, c'est pas le bon bouton. <rire> bon, <rire> allez, comme à chaque émission, je vous rappelle, cette émission est enregistrée sur Twitch en live. Et elle est enregistrée en local elle sera diffusée sur YouTube un peu plus tard dans la matinée. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu tôt pour beaucoup, pour la regarder en live. Mais bon, on se retrouve, je vous rappelle, en live tous les mardis, samedis et dimanches. Mardi à 16h, samedi à 10h et un dimanche sur deux à 16h. Encore une fois, pour vous faire des lives et surtout tous les dimanches, dimanche sur deux, il faut pas gagner des cadeaux spéciale dédicace à nos tipeurs, j'en rappelle, la seule émission qui fonctionne au café, puis on a de café, puis d'émissions, pour l'instant, le mois dernier, on avait financé deux émissions pour ce mois-ci, pour ce, pour ce mois-là, mois on est à combien J'ai pas changé le truc, on n'est on est pas beaucoup, hein. On est en j'ai pas changé, on n'est pas à 80%, on est à un peu plus, mais pas, pas de ouf, 83% de l'émission, de financer à une émission pour le mois prochain, j'en rappelle, si financièrement vous pouvez le faire, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, si ça passe dans votre budget, un euro, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça fait plaisir et ça permet d'augmenter le nombre de tipeurs et de financer l'émission du mois prochain. Toujours ça de prix. Et je vous rappelle, pour tous les tipeurs, vous recevez toutes mes vidéos review 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que la vidéo d'aujourd'hui, bah, les tipeurs l'ont reçu hier. C'est pour aller soutenir un peu l'aventure et d'avoir un peu des avantages. Si jamais, bon, t'es quand même un peu pingre et que t'as pas de thune, et que tu t'es dit « Ouais, mais moi, je veux quand même aider bah, », tu peux mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission ou un pouce en bas. Hein. Si t'aimes pas l'émission, tu la regardes tout le temps, mais t'aimes pas, t'aimes toujours pas, tu dis « Peut-être, hein, c'est comme la bière, hein, peut-être il faut beaucoup pour aimer <rire> » ou pas, voilà. Tu mets un pouce en l'air et sinon, tu peux également mettre un commentaire, ça permet au robot bah, de mieux référencer un petit peu la vidéo et puis bah, c'est toujours ça de pris. voilà. Bon. Allez, euh, ou oh, trois en ligne déjà. Mais il y a un peu de monde. Allez, on commence par les news du jour. Je vous l'ai mis dans le titre. J'ai huit cadeaux à vous faire gagner dimanche. Alors, je ne vais pas vous faire gagner les 8, hein. ans. ne pas déconner comme ça. Mais j'ai eu confirmation de. Allez où ma batterie Ah merde, je l'ai rangé, parce que je m'en sers tous les jours de ma batterie. La vraie je vous ai parlé. Prou... Ah, la dernière fois, je vous ai parlé, oh, j'ai reçu une batterie Veger, une batterie qui intègre une batterie externe, donc qui intègre un, un plug pour pouvoir la charger et tout. Et j'ai vraiment aimé la batterie, et puis bon, la, la review a bien plu, on a fait des vues. La marque est contente, j'ai écrit, on fait un giveaway tous les un dimanche sur deux. Là, ça serait bien, si vous pouviez offrir des trucs et tout, t'sais. ça serait un échange de bons procédés. Alors elle m'a dit oui, par contre euh, la batterie elle ne sera pas disponible avant le mois de février. Donc euh, je dis bah écoutez, c'est pas grave, on les fait gagner, et au mois de février, quand les, les batteries sont disponibles, dans ce cas, bah, vous les envoyez aux gagnants. Elle m'a dit, oui, elle me dit, combien vous voulez de batteries? Je dis, ben, c'est une par dimanche, C'est parce qu'on a plusieurs lots et tout, que c'est bien. Mais je dis, mais après, si vous voulez faire plusieurs dimanches de suite, eh ben, elle m'a dit, je dis, c'est peut-être bien. Voilà. Elle m'a dit, bah, ben, je vous en offre cinq batteries. Voilà. Cinq batteries. Donc, vous aurez, ben, des batteries pendant au moins 5 dimanches. Donc, ce dimanche, je vas dire, mais si dimanche je viens là, pendant le live sur Twitch, comment ça se passe? Alors, tu t'inscris, c'est gratuit sur Twitch, ok? Tu me follow, c'est gratuit sur Twitch. Dimanche, tu viens entre 16h et 17h. France, euh, tout ça, tout ça, ok. Tu viens pendant le chat, on lancera trois giveaways. Le premier giveaway, ça sera une caméra IP Wi-Fi motorisée 2,5K de la marque Imu. ces cadeaux c'est eux qui te l'envoient. Hein. Je suis pour rien dans le dossier. Je n'ai même pas vu cette caméra, mais moi, je n'ai pas eu. <rire> si vous l'enverrons à vous, voilà, vous le gagnant, on verra son adresse. Le deuxième, ça sera bien avant cette batterie externe Veger, donc là qui vous sera envoyé à partir du mois de février, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et le troisième, ça sera un, un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Voilà. Donc ça fait comment ça, ça fait un petit panier à 100 balles, hein, mine de rien, pour ce petit giveaway et tout. Donc tu vas sur Twitch, tu t'inscris, tu me follow et on se retrouve dimanche entre 16h et 17h. C'est facile, il suffira juste de participer au chat. Tu viens, quand je dirais, par-ci votre chat, il faudra copier-coller un code secret que, qui sera même pas secret. Un code que je dirais, qui sera noté, qui sera recopié par tout le monde. <rire> voilà, et ça validera ta participation et le robot ça, je choisira un euh, au sort. Euh, voilà, c'est plutôt facile et ça permet de bah, vous offrir. bah quand même, voilà, là, là dimanche, hein, on a quand même une caméra IP, une batterie externe avec le, le plug pour la recharger et tout de 10 000 mAh, 20 watts dont on a fait la review sur Gigi Review et un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Voilà, on verra ce qu'on aura pour le... Alors normalement, c'est un dimanche sur deux, ou... Où... Alors, c'est un dimanche sur deux, ou euh, si on fait 100 followers. C'est-à-dire, tous les 100 followers, on fait un live. Et comme là, on a un peu de mal en ce moment, voilà. c'est un peu dur à... à racoler un peu sur Twitch. Et ben, sachez que ça va bien se passer. Voilà. Bon, petite news du jour, un petit téléphone nouveau. Maintenant, bah pas nouveau du tout. Le Realme GT Neo 2 Dragon Ball édition Limitée. Alors oui, même si je parais si vieux que j'en ai l'air... Je suis de la génération Dorothée, Dragon Ball Z et tout, et voilà, moi, je veux dire, moi, tu prends un Realme GT Neo 2, bon, ouais, je me dis, bon, mais tu mets les Dragon Ball derrière, hein, même si j'ai plus l'âge, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, <rire> voilà. Bon, qu'est-ce qu'il a ce téléphone Eh ben, il a une coque en forme de, des couleurs de, bah, du costume de, de Dragon Ball, bien évidemment, hein. On a également des autocollants, on a également des fonds d'écran... Voilà, quand tu démarres et tout, des wallpapers, des fonds d'écran et, et des icônes et tout. Et, et, et c'est tout. C'est tout ce pour une édition. Hein. Après, c'est la même que l'autre, mais voilà, c'est l'édition Dragon Ball Z. Ah, merde. Bon, bah écoutez, euh, je reviens. <rire> eh oui, c'est toujours un peu comme ça. Alors, je vous mets un peu... Ah bah oui, c'est pour moi. Hop. Non. Non. Mais non. Non. <rire> ah ouais, c'est pas moi. ben non. Alors je me suis entendu. En fait, c'est un livreur de grab, un livreur de, de manger. Mais il pas je rien commander moi. Alors moi que j'ai commandé un truc par inadvertance. Mais non non. Non c'est pas c'est pas moi. Non non c'est pas moi. Entièrement, c'est le mec qui bon, parle pas très bien anglais. Tu lui dis non, not me. Et te répondre, il te répond, fait not me. Not me Not me Enfin, not you Ah bon Bon Je <rire> avec le micro, ça permet... Voilà Mais normalement, j'attends deux trucs les j'ai déjà qui va me livrer ce matin. Et euh, la batterie pour mon onduleur. Donc, euh, si vous avez du bol, tout le monde va nous casser les, les houilles en même temps. Bon Également, dans les news, un nouveau ordinateur CHUI. Le Minibook X. Oui mmh. Il, faut que, il faudra un jour qu'on fasse un mail aux marques Arrêtez de mettre des X dans les titres C'est très très mauvais pour le référencement Youtube, Facebook, Google Ils défoncent à chaque fois Dès qu'il y a un X dedans, ça les fait flipper Voilà. Alors je ne vous raconte pas quand c'est sorti le film Triple X Je veux dire, alors, Le problème c'est que maintenant Quand tu cherches du X, tu tombes sur le film Alors c'est nul, c'est un aucun intérêt C'est un peu comme avant quand on avait Kazakh, Tu téléchargeais un, un dessin animé Et tu avais un film cochon toi. Et des fois tu téléchargeais un film cochon Et tu avais un dessin animé il n'y a plus de... Le monde part en couille, hein. <rire> bien avant. Hein. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, Chumi nous propose un nouvel ordinateur portable. Alors, bien évidemment, attention, c'est un Intel 11e génération. Tu te dis, waouh, non, c'est les N5100. Je vous rappelle, il y avait les... tout intégré, là, Intel, graphique et tout machin. Donc, avant, c'était les N4500. C'était quand même pas des bombes atomiques. Donc là, forcément, on aura N5100 gravé à 10 nanomètres, tout ça, tout ça, quoi. Mais bon, ça reste un truc intégré. Donc, ça va être vraiment un ordinateur pas cher. Mais, encore une fois, une nouvelle génération, est-ce que le nouveau Windows avec les nouveaux processeurs permettront de compenser un peu les faiblesses de ces ordinateurs ultra-light, quand même, qui étaient vraiment faits pour de la bureautique, qui avait tendance à ramouiller un peu, quoi. Oui, ramouiller. C'est tout nouveau. C est... C est... Enfin, <rire> c'est 2022. Hein, on est passé, euh, je veux dire, voilà quoi. <rire> on a rajouté des mots auditionnaires. Bon, un écran perforé euh, 2K Retina. Alors, attention, là encore une fois, sur un petit processeur comme ça, je suis pas convaincu qu'un 2K soit vraiment nécessaire. Euh, USB Type C, caméra frontale. Bon, il n'est pas vilain, vilain. Encore une fois, pour l'instant, c'est juste un lancement. On n'a pas encore de prix. Il faudra voir ce que ça va donner. Il y a, il une clientèle hein, pour ce genre de petits appareils comme ça, pas très très cher, et pourtant qui fonctionne bien. Bon, 400, 500 balles, avec un N 4500, non 5100, j'ai encore fait l'erreur, c'est un peu en, interro en, inter en interroger, en intéresser, ça peut en intéresser quelques-uns, et puis encore une fois, bon, et il est bien, il est un peu en mode, on peut le mettre en mode tente, en mode flip, en mode tablette et tout. Il y a, y a un marché comme ça, après, est-ce il est pour, euh, je suis, je ne sais pas, mais euh, pourquoi pas. Ouais. Euh, ça c'est quoi, bon ça c'est le casque non ça c'est le casque que j'ai fait donc non Je la review tombera lundi de ce casque là il est trop trop bien, ce casque est le meilleur casque audio à moins de 100 balles alors par contre il est filaire, mais par contre il est un casque monitor, On en dans la review euh, je vous raconterai tout ça, ça c'est euh, Geek là, voilà le, les Magus, ce sera un petit article du jour et tout. les promos aujourd'hui sur AliExpress que vous trouverez sur Skyphone et sur GTA Geek. le seul truc bien pour le 14 sera peut-être le Poco F3 à 279 euros je vous laisserai aller voir directement sur jtgeek.com. Je vous mettrai l'article tout à l'heure. Euh, tipeee 166 euros sur les 200 pour financer la première émission. Ça, c'est normal. Le Geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Ah, j'ai trouvé plein de trucs bien hier en regardant YouTube. Alors, je les YouTube tard et puis euh, dans les recommandations, j'avais euh, des mecs qui font l'UrbeX, mais qu'on découvert un espèce de village euh, en Turquie qui ressemble un peu au village Disney. Ils avaient construit plein de châteaux. Il y avait 700 châteaux qui devaient louer et tout. Je tombais là-dessus euh, hier. J'ai trouvé ça trop bien, c trop... <rire> la sécurité qui arrive et tout. J'ai vu un reportage aussi sur les voitures aspirateurs, la F1. Alors, c'est le problème, c'est que j'étais des années où je suis né, donc je pas encore trop F1 à l'époque. Mais voilà, je vous mets des vidéos un peu que je trouve un peu intéressantes sur le legeek.tv. Et puis, bien évidemment, les vidéos que je produis moi-même, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. tout ça, c'est sur le legeek.tv. Et je vous mets deux, trois vidéos aujourd'hui que je trouvais très, très sympathiques. Et voilà, ça permet de découvrir des chaînes. Voilà, et découvrir des chaînes. Les magouilles, avec les magouilles, on en a plein les genouilles, bien évidemment, donc euh, un article tous les jours de temps en temps, Alors, il y avait bien le Astro euh, que j'ai trouvé sur AliExpress en mode euh, mi-homme, mi mi mi-robot, non, mi-robot, mi-robot, mi-robot, mi-enfant, mi mi voilà, avec des LED et tout le monde, pas donné, mais euh, voilà, c'était un produit plutôt euh, sympathique, Patrick Lamont Ziyang, et bien le nouveau challenge moi c'est il faut absolument que je repère du poids. Pour l'année dernière je courais beaucoup mais là j'ai la flemme faut aller c'est loin maintenant faut aller machin courir revenir et tout et voilà donc je suis acheté un rameur mais euh, ça suffit pas <rire> le rameur ne suffit pas voilà donc je suis remonté à mes petits 87 kg alors ça va je suis pas encore trop trop gras mais euh, voilà euh, je devrais faire un bon 80 kg et non pas 87 kg donc petite perte de poids de 7 kg en objectif je vous explique un peu ma méthode une méthode sans en faire trop hein. ça veut dire que je me prive pas de tout, c'est à dire j'arrête pas de manger comme dit dans l'article, j'arrête pas de manger, il y en a beaucoup qui disent j'arrête de manger pendant un mois, je perds plein de kilos et après au bout d'un mois, évidemment t'as faim tu remanges, tu reprends le double <rire> ce qui n'est pas aucun intérêt, l'intérêt c'est de perdre doucement, mais de perdre, c'est un peu comme la muscu tu gagnes les muscles doucement mais tu mets longtemps à les perdre Ouais. Et ben, et ben là, c'est pareil. Donc, je vous explique un peu ma méthode pour perdre du poids doucement en alternant rameur, sport, un petit peu d'abdos, tout ça à la maison euh, tranquille. Alors, comme je mets dans l'article, ouais, mais j'ai pas de poids. Bah, tu prends, je dis, tu prends une bouteille de, de 50 centilitres. Les petites comme ça, là elles font euh, 500 grammes. Les bouteilles d'un litre, elles font un kilo. Les bouteilles d'un litre et demi, elles font un kilo cinq. Je veux dire, pour faire les biceps, t'as pas besoin de. un coup, tu fais les biceps comme ça. Hop là, là, on est pas mal. Ok, donc tu les fais comme ça. Et après, tu peux changer, tu mets les biceps comme ça. Voilà, avec euh, une bouteille de. Voilà. Deux bouteilles d'eau, tu devrais au moins pouvoir euh, les voir. Au pire, tu bois l'eau et tu mets du sable. Voilà, encore plus lourd que, que l'eau, mais voilà. Donc, je vous explique un peu tout ça. Et mine de rien, ce matin, euh, 85 kg de en hein. oh, une semaine. J'ai commencé lundi. Lundi, je faisais 87 kg et ce matin, je fais 85 kg 2 donc euh, voilà. Je suis un kilo 8 déjà de perte. Et pourtant, euh, vous regardez sur mon Instagram, je continue à manger à vivre. Voilà, mais je fais un peu d'exercice mix. J'arrête toutes les cochonneries plus de soda, plus de gâteau. Arrêtez, j'ai chocolat là, chocolat de Noël qui était très, très bon bon mais... mais très très bon <rire> voilà. donc vous pouvez suivre ça sur mon blog lesmagouilles.com le live de mercredi bon le live décalé de mercredi youtubeurs qui arnaquent les marques j'ai eu plein de gentils commentaires qui m'ont dit qu'on trouvait ça très très intéressant alors après euh, voilà c'est bien ça vous permet de d'élargir un peu encore une fois le but c'est pas de, de, de défoncer des youtubeurs c'est d'expliquer pourquoi pourquoi on en arrive à ce point là et, euh, et voilà quoi donc après je m'excuse pour le décalage de son apparemment j'ai refait des thèses et apparemment le matin ça marche très bien j'ai pas de décalage avec l'autre template mais le soir apparemment il y a un décalage donc j'ai refait encore une autre scène pour je me dire d'avoir un plan b maintenant je sais que si ça décale quand moi je fais l'enregistrement ça va être minable voilà donc euh, je ferai ça je ferai attention pour mercredi pour vendre non, je ferai attention pour samedi matin euh, pour vous pour le, le déballage des produits de la semaine et je ferai attention pour le live de dimanche à 16 h mais pour vous faire gagner les cadeaux. Je sais que vous pourriez être nombreux. Dimanche dernier, vous étiez 48 en ligne sur le point crête pour essayer de gagner un des trois cadeaux. J'ai espoir que ce, ce dimanche vous soyez un peu plus, puisque c'est un peu l'intérêt. Voilà. Et les cadeaux en veux-tu Il y en aura. Ouais. Ça n'arrive pas du tout. J'ai essayé de trouver une rime, elle n'est pas, pas venue. Des cadeaux en veux-tu en sur le tutu, chapeau pointu. Voilà, c'est pas vrai que ça ce matin. Bon, allez, on parle du OnePlus 10 qui a été lancé en Chine. Alors, OnePlus 10 Pro, bien évidemment. Alors, je suis pas contre ce téléphone là il est quand même plutôt séduisant sur le papier encore une fois bon euh, design euh, voilà on l'a reconnu hein, bien évidemment l'écran LTPO AMOLED deuxième génération de 6,7 pouces c'est pas mal encore une fois écran 120 Hz ok nanana nouveau processeur 8 Gen 1 de toute façon cette année tu n'auras que ça sur tous les nouveaux téléphones c'est bien au niveau des caméras on aura une IMX 789 de de pixels avec OIS donc stabilisation euh, optique et certainement numérique, un capteur ultra large 150 degrés Samsung, ISOCELL 50 millions de pixels, donc là ça va commencer à taper un peu. Un objectif 8 millions, de euh, 8 millions de pixels et tout. La caméra frontale une IMX 615 32 millions de pixels. Enfin, vraiment la configuration, elle fait, euh, elle fait vraiment envie. Après le problème, c'est que les prix font pas extrêmement envie non plus quoi. 8 plus 128, 737 dollars hors taxe. Parce que je rappelle c'est les prix chinois et tout. Donc euh, si vous vous, vous vous importez en France, au moins vous allez vous taper la TVA. Donc si je te rajoute 20% sur ce tarif qui est déjà euh, coquet, hein, dirons-nous, euh, 730 dollars si tu rajoutes euh, 714, fait 150 euros de plus, ça fait un téléphone à 890 euros TTC quoi. 890 euros TTC pour un 8 plus 128, c'est déjà une très très bonne configuration, hein, d'accord Mais bon, euh, ça reste un OnePlus, quoi. <rire> je dire, 900 balles, 900 balles. Oui, il est très, il est bien. Mais bon, ça reste un One Plus, quoi. Euh, faut pas non plus. C'est le prix d'un Samsung ou de téléphones qui ont quand même bien meilleure réputation, quoi. Après, je sais pas ce que OnePlus est devenu, mais euh... enfin, il est devenu pas bien grand-chose, apparemment. Mais voilà. Moi, je trouve ça que les tarifs sont un petit peu abusés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un peu abusé. On parlera également de Humidigi qui nous propose quatre nouveaux modèles. Oui, parce que deux à c'est pas assez. En fait, il va nous proposer le GT2. Ok, donc il y aura un GT2 4G et un GT2 Pro 4G et il y aura un GT2 5G et un Jet de Pro 5G. Encore une fois, de faire un peu de variation. Alors, il n'y a pas grand-chose qui vont changer. à Apparemment, le processeur 4G et 5G et une version classique et une version Pro. Encore une fois, là, c'est de la traduction de euh, communiqué de presse. Je l'ai même pas lu. Je <rire> l'ai pas lu. J'ai laissé Nico faire et tout. Donc, je sais même pas si la téléphone là. Bon, bah après, il faudra voir à quel tarif ils vont les commercialiser. Encore une fois, ça reste des téléphones résistants, mais au moins 5G pour ceux qui en voudraient et tout. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Euh, je sais pas, je sais pas, Les téléphone ça fait longtemps qu'on a pas eu, on est plus de 10 ans et Midiji. On a eu la dernière de chez euh, Oukitel, la meuf qui travaille chez Ukitel a changé de boîte. Elle vend des haut-parleurs euh, Bluetooth, euh, haut de gamme, machin et tout là. Donc peut-être qu'on en aura aussi, mais voilà, il y, y a tellement de turnover dans les boîtes que bah on n'a plus personne chez Midigi. Donc s'ils reviennent pas à nous, euh, je ne courrai pas derrière eux. <rire> C'est le cas de le dire. Bon, on parlera également du test du jour, le Ulefone Armor X10. Bon, encore une fois, petit téléphone 4G euh, résistant. Bon, ben bah, voilà, le téléphone, malheureusement, euh, il casse rien. Hein. Oh là, il s'est tout mis en gras, c'est dégueulasse. Je vois que je regarde un peu ça. Euh, le téléphone n'est pas incroyable, encore une fois, il n'est pas cher. Et pourtant, il est intéressant, petite caméra Samsung à l'arrière et tout. La vidéo tombera euh, là dans une demi-heure, une fois que j'aurai fini l'enregistrement. Le, je vous mettrai la vidéo de ce Armor X10. Euh, je suis plus trop convaincu qu'il y a encore un marché pour les petits téléphones 4G comme ça. Alors après, il était à 120, 139 dollars. Il y avait 10 dollars de remise, ça fait 129 dollars. 129 dollars, ça fait un 110 euros hors taxe, Encore une fois, il faudra voir quand ils vont commencer à le vendre sur euh, sur les réseaux et tout. Mais ouah, 100 balles, 100, 100, 120 balles TTC. Euh, je sais que peut-être certains d'entre vous pourraient être intéressés, mais je ne sais pas. J'ai encore beaucoup de mal avec ce téléphone-là. Il y a encore une cible, hein, encore une fois, de, de ce genre de téléphone-là, mais euh, pas, tant, pas, tant, pas tant que ça Bon, on parlera également des reviews de l'avenir. Le... Alors, ce week-end, il y aura bien évidemment une vidéo de IVC VPN, puisqu'ils en voulaient. Alors, c'est pas les vidéos que je kiffe le plus à faire, mais bon, en même temps, ça fait un petit billet, et voilà. Hein. On peut pas dire non. Hein. Genre Le mec, tous les mois, il en veut une. On va pas lui dire, ah bah ben non, on euh... me <rire> prend. Hein. Tant pis. Hein. Écoute, c'est pas mon kiff, mais bon, après, voilà, encore IVC VPN. Moi, je l'ai. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont, mais apparemment, il veut en faire. Faisons deux. Faisons... Faisons-en. Faisons-en. Oui, faisons-en. J'imagine. <rire> avec... <rire> <T> <rire> faisons-en. <rire> bon, euh... qu'est-ce que je veux dire Oh, deux en ligne. Est... On est pas malade, c'est tôt quand même, là, 4h30, euh, c'est tendu. Bon, on aura également lundi le casque One Audio Monitor 80. Euh, mercredi, on aura la batterie Novoo, une grosse batterie. Alors, elle n'est pas très, très lourde, mais une grosse batterie avec un onduleur, posséder de charger de posséder une prochaine batterie. On a peut de brancher un panneau solaire dessus et tout, enfin voilà, une petite batterie de secours pour partir en vacances, en week-end, pour avoir un peu de l'autonomie, pourquoi pas Ensuite, fin de semaine prochaine, on aura enfin le Midia S8+, Ouah ouah elle a pas changé d'avis qu'elle nous dit ah, mais en fait c'est encore reporté jusqu'à nanana donc voilà dans la vidéo euh, voilà j'ai fait les plans il me reste plus qu'à faire la voix l'envoyer au montage ça va bien se passer et ensuite la semaine prochaine on aura les montres chinoises à savoir que DHL va me livrer aujourd'hui il va me livrer la Teclast One euh, Pro là qu'on a fait on a fait un article, elle dit on oh, vous l'envoie et tout, euh, pff, tablette de merde là euh, faut payer un peu, ah bah ben, on paye pas un petit peu, s'il faut, on paiera un peu les frais, au moins les frais d'utilisation et de montage et tout, quoi. Voilà. Donc, on devrait la recevoir aujourd'hui. Puis, voilà, la batterie de mon onduleur, c'est la batterie de mon onduleur, donc euh, rien d'exceptionnel. Bon, euh, Twitch. Twitch. Alors, Twitch, 237 237, ça monte tout doucement, hein, ça monte tout doucement, des fois les voleurs. Alors, espérons et gageons qu'on devrait avoir un petit pic d'inscription, puisque euh, dimanche, quand même, trois euh, cadeaux plutôt sympathiques à vous faire gagner. Je vous rappelle, plus on aura d'audience, plus on aura de force au niveau des fabricants, et plus les fabricants pourront vous offrir. Parce que, en fait, bon, ça passe par moi, mais c'est eux qui vous les envoient. Moi, j'envoie vois rien du tout. C'est eux, une fois que vous avez gagné, vous m'envoyez votre nom, adresse, j'envoie ça aux marques, aux fabricants, Amazon et tout, et c'est eux qui vous les envoient. Comme ça, au moins, il n'y a pas de, pas d'embrouille, euh, Mistinguette. Voilà. Bon allez, si vous me suivez pas encore, mon pseudo sur Instagram, c'est Greg le geek bien évidemment. Je vous mets un peu des photos euh, tous les jours. Euh, oh, il regarde pas trop beaucoup, mais un peu quand même. Euh, le live on a reposté hier. Le artist ah, station, je suis passé sur la, la N36 quand je suis allé voir Jean euh, dimanche. Je vais à la droite et je vois Route 36 avec des voitures américaines et tout, je me dis Oh putain, mais c'est trop bien Au retour, il faut que je passe pour prendre un café et tout, ça va être trop bien. Et en fait, c'était juste un décor factice. Il y avait juste un petit café Amazon euh, tout vilain à côté. Et là, en fait, c'est un stand, et on le voit bien dans le truc, c'est que il y avait juste deux. Il y avait une maman là qui vendait des espèces de quenelles et tout là. Et euh, deux pauvres distributeurs, euh, voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est juste. c'était voilà, juste l'air de repos. Je suis arrivé, j'ai de me prendre un truc au distributeur et tout. Il y avait, y avait vraiment rien. C vraiment la misère. Mais voilà, après ça permet de, de mettre des photos un peu locales et diverses et variées. Je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en hein, podcast. Bien évidemment, si vous avez par exemple sur SoundCloud, ah, si vous avez un lecteur de podcast comme moi sur Podcast à disque, Podcast. Addict, je arrive pas. Podcast Addict, vous pouvez directement rapporter euh, les podcasts directement sur votre téléphone. Ça marche également sur Spotify, sur Apple et sur Amazon. Voilà, au cas où. On parlera des films et séries télé pour finir un peu ce JT du geek. Est disponible depuis cette semaine le Blu-ray de Eternal. Voilà, donc si vous avez aussi acheté le Blu-ray, euh, tant mieux. Comme moi voilà, Si vous avez acheté le Blu-ray, vous avez trouvé un Blu-ray ouais, Un Blu-ray de Eternal. Alors le problème, c'est que j'avais complètement oublié qu'il y avait ce Marvel-là qui était sorti, mais euh, ça n'a pas fait grand bruit, hein. Ça n'a pas fait grand bruit, puis je me suis dit « Ah, quand même, c'est quand même un Marvel euh, !» Voilà, ça claque et tout Alors le dernier, c'était Shang-Chi, je crois, le dernier que j'ai regardé, Black Widow, c'était bon, pas tous de ouf, mais bon, ça reste toujours un bon divertissement Je me suis dit « Eternal, les nouveaux super-héros, je vais regarder ça et tout !» Bon, moi, de mon avis personnel, euh, je ne suis pas un fan de Marvel, euh, des, des livres et des bouquins et des mangas et tout, donc je découvre un peu tous les héros comme ça au fil des films. Ben moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça génial. Quoi, je trouvais ça à 2h35. Alors, le problème, c'est qu'ils sont très nombreux dans l'histoire, donc il faut les présenter un par un. Mais, euh, mais voilà quoi, tu sais pas trop pourquoi leur, euh, leur pouvoir, l'autre le plus puissant à part ses yeux laser là, il a pas bien grand chose. J'ai pas trouvé ça la seule bonasse quand même. C'est quand même euh, Angela Jolie. Puis je me suis dit, mais ça se trouve, elle est vieille Et en fait, non, elle a 4 ans de plus que moi, Angela Jolie, donc ça irait. Ça passerait, ça passerait. elle est bien, elle est bien, elle est bien goulée. Elle est un peu comme ça, là, tu vois. Elle dort là un peu comme ça, casino. <rire> Bon, pour en revenir au film. Bon, euh, malheureusement, c'est que, bah, les mecs, ils ont 3000, 4000, 5000 ans, euh, 10 000 ans et tout, mais ils sont, euh, du début à la fin, ils sont cons comme leurs pieds, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution, euh, voilà. Le mec, ah, oh, il y a 5000 ans, Babylone et tout, voilà, t'étais con comme ça. Et euh, 2020 est euh, con, pareil. <rire> pas aucune évolution mentale et tout, donc, euh, ils vieillissent pas, mais dans leur tête non plus, apparemment. Donc, euh, ils sont le, le même et tout. Bon, après, le film est quand même assez long, le déroulement, l'histoire, on ne sait pas trop. La fin, euh, voilà. Après, il y a toujours des petits clins d'œil quand même aux Avengers, à Thor, tout comme ça, mais on se demande qu'il voilà, qu soit tout seul, on aurait pu en voir un arriver comme ça, parce que c'était quand même assez étonnant. Euh, à la fin, il y avait deux ver deux post-générique, quoi. De, euh, le premier, euh, voilà, pour introduire un nouveau personnage encore plus. Qu'est-ce qui était mal fait, le lutin, là Oh là là, c'était dégueulasse. Oh là là, attends, un truc en 3D et tout, ouais, c'était horrible. Là, je regardais, c'est qui, ça, puis le flumat, manque de charisme et tout, le mec qui arrive, là, tu vois, bon, ouais, bon moi, je le connais pas, donc du coup, voilà, je peux... Ah bien voilà, Donc j'ai regardé ça, et puis après, encore une autre scène à la fin, pareil, pour euh, introduire encore un nouveau personnage, mais pareil, là, tu regardes, tu dis, mais... Ah oui, mais peut-être parce que il ressemble à Jon Snow, et euh, donc du coup, euh, il va nous dire que c'était lui le roi du Nord, en fait, non, mais un peu dans le genre, quand même avec le cou avec l'épée et tout... Euh, j'ai pas trop moi j'ai pas trop kiffé ce truc là vous me direz en commentaire si vous l'avez vu ce que vous en avez pensé mais moi j'ai pas j'ai pas accroché après le seul truc que je pourrais un petit peu c'est euh, les notions ésotériques qui sont dans le film puisque je suis à fond là-dedans en ce moment et que et que voilà bon bah voilà des êtres euh, un être suprême qui envoie des êtres incarnés sur une planète et tout comme ça pour euh, la faire évoluer Ouais, ouais, ça ça ça, ça parce qu'en plus, bon, l'être suprême, on le voit pas. Toi, il est matérialisé par un, un espèce de robot comme ça, mais on voit bien que toi, que c'est plus un, un dieu comme ça et voilà qui envoie des êtres comme ça, euh, bah, les éternels, quelque part sur terre pour faire évoluer la planète et tout. Tu dis, moi, ouais, là, on est pas mal. Euh, les éternels qui arrivent sur terre, mais qui ont oublié tout de leur vie d'avant et qui arrivent et qui recommencent comme ça. Tu dis, ouais, ok, ça colle. Et après, bah, jusqu'au euh, au chef là qui dit, oui, il la mémoire en fait de toutes les expériences de, euh, de ces petits lutins là bas euh, il les stocke dans une mémoire pour mieux les comprendre ça rappelle un peu les annales akashiques et tout comme ça ou voilà et après bah, les êtres mauvais qui se nourrissent de nos énergies et tout pas de leur énergie et tout c'est cohérent aussi hein, ça tient au niveau de l'ésotérique ça tient pas mal hein, euh, voilà, incarné ils oublient euh, les analaka euh, voilà l'énergie de la terre pour nourrir d'autres d'autres énergies et tout et ça ça tient au niveau de l'ésotérique donc il y a une petite insulation mais, mais c'est tout mais après pour le reste euh, j'ai pas j'ai pas kiffé. Et bonjour à Vinot TV, amis du matin. Et enfin, on finira avec ma série télé de la semaine. Alors Disponible sur Netflix, Vincenzo Casano, l'histoire d'un enfant coréen abandonné à sa naissance, adopté par une famille italienne, mais après adopté surtout par la mafia italienne et qui devient un petit peu un des avocats de la mafia et qui retourne en Corée pour un espèce de business personnel que vous découvrirez pendant la série. Le pitch est pas trop trop mal, ça se passe uniquement en Corée, c'est c'est une, une série coréenne en Corée avec des Coréens, les voix, euh, alors moi je les que en anglais sous-titré français, donc ça va encore une fois, ça passe, euh, c'est bien, ils ont un anglais, c'est les Coréens qui font les voix anglaises, anglais, donc ils n'ont pas un anglais qui est très compliqué, et ça m'arrange bien, ni un accent trop prononcé, les sous-titres sont bien, il n'y a pas trop trop de dialogue, c'est vraiment ma série coup de cœur que je vous conseillerais, on me l'a conseillé sur Line, Merci d'ailleurs. Et, euh, et je l'ai regardé. Alors, le problème, c'est que les épisodes durent 1h20 à chaque fois et qu'il y en a 20. 20 épisodes d'1h20, mon pote. Oui Ouais, je sais. Ouais, ouais. Bah, c'est peut-être 14. Peut-être 14. Ouais, au moins pour. T'en as au moins pour pour 34 heures, quoi. <rire> voilà. Donc ouais, voilà, ça va être long. Moi, je j'ai ralenti tout doucement. C'était genre un épisode par jour, euh, deux fois deux et tout. C'est pas mal. C'est un peu concon -con, au début. Alors lui, il est un peu badass, beau gosse et tout machin et tout. Enfin, beau gosse. faut encore faut aimer les les poupées Barbie, quoi. Oui, mais les Ken, euh, il revient d'Italie, ça commence, voilà. Bon, c'est un peu pas mal. Lui, il est assez badass. Après, ça se passe en Corée, donc au début, c'est un peu loufoque et tout. Un peu, un peu étrange, un peu loufoque, mais en même temps, c'est très, très drôle. Il y a pas mal de situations qui sont très, très loquaces. Et à partir, je pense, du dixième épisode, ça part en couille. Par contre, ça part en couille. Et comme dirait, euh, la Pub, euh, Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Après, ça part vraiment en couille et il n'y a plus de limite quoi. Ça veut dire que lui, tu es <rire> quoi C'est vraiment il euh, y a des rebondissements à la fin et on va dire que jusqu'au 10, c'est gentillet. Et après, à partir du 10, ça part vraiment en sucette et jusqu'à la fin de la fin de la fin. C'est pas mal. À la, vraiment, la fin, la fin, c'est quand même, ils vont aller jusque-là et ils vont, ils vont quand même assez loin. Ils vont quand même assez loin dans le délire et tout parce que voilà. Je ne vais pas, pas vous spoiler, mais euh, j'ai bien kiffé et j'ai fini le dernier épisode hier. Sur les chapeaux de roue, putain, une épisode d'une heure vingt, c'est long, hein. c'est dur à regarder, euh. je sais pas que c'est un bout de mes journées, tu sais, alors j'ai regarde un peu le soir, mais après les soirées elles sont cramées et tout, donc après je regarde YouTube et je me couche à minuit et demi, <rire> donc les matins sont, sont difficiles, euh, qu'est-ce que je voulais dire, voilà. non, je vous la conseille vraiment, regardez les un ou deux épisodes comme ça et tout, moi je me suis à des moments vraiment éclaté de rire, c'était très très drôle. Il y a pas mal de situations. Alors c'est burlesque hein souvent. Hein, euh, et mais voilà, mais mais j'ai bien kiffé. Voilà, c'est c'est drôle. Les personnages sont attachants. L'histoire avance bien, même si on a l'impression que ça mouline un peu sur les dix premiers épisodes. Tu ah, vois, mais bon, à chaque fois, oui, non, peut-être, nanana. À la fin, il euh, y a une accélération là. On part sur un autre délire. C'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal et tout. Ça rappelle un peu uh, y tu là, qui regarde un peu le jeu du chat de la souris et tout. J'ai bien euh, j'ai bien kiffé. Voilà, je vous le dis, moi je vous le dis, et eh ben j'ai bien kiffé. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Bonjour à 42 GIF qui est là. Oui, ben vous levez le, vous levez 4h30, c'est pour ça. Vous êtes vous, ben vous êtes bon pour regarder le replay. Soit, Alors vous pouvez regarder le replay sur Twitch directement. Hein, le replay est disponible pendant 6 jours. Sinon vous pouvez le regarder sur JT Geek ou sur YouTube, à partir, là je vais la mettre à 6h du matin, ça fera midi, ça sera plutôt bien. Et ainsi se termine ce petit JT du Geek du vendredi, un JT du Geek qui aura duré 30 minutes, c'est bien, on aura parlé de tous, du high tech, des cadeaux, euh, tout ça, tout ça, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Nous, on se donne rendez-vous samedi 10h du matin sur Twitch. Si vous êtes là en live, on parlera de tous les produits que j'ai reçus cette semaine, et éventuellement, bah, on sera là, on fera un petit commentaire, réaction au chat et tout, c'est toujours l'occasion de passer un bon moment ensemble. Voilà, encore une fois, le, les déballages et présentations de produits n'est qu'un prétexte pour se retrouver et passer une heure de détente et de plaisir. Allez, bonne journée à tous, rendez-vous demain, forcément, je vous kiffe. Demain, allez, samedi 10h, et Dimanche 16h hein, à noter dans ton calendrier. <rire> Allez, bye bye.